Votre commandant de bord. La base de votre vaisseau spatial. Joueur, c'est à vous. Ce jour-là, j'ai rien tué. Bah, bon, dis donc, j'y go, Quel move de fou Ce joueur est extraordinaire Oh Un petit cadeau. Mesdames et messieurs, bienvenue pour Children of Steel, l'événement caritatif Minecraft de la semaine, clairement, hein, on peut le dire, ah oui. ou même du mois. Ah bah, hein, ah, même euh... ou, ou même du mois, n'hésitez pas, c'est pour un cadeau pour la vie, c'est pour des enfants qui sont hospitalisés en pédiatrie, c'est pour leur offrir des cadeaux et un petit peu plus de bonheur chaque jour. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous les lootbox qui se sont présentés. Voilà. La loot box à 5 euros, la box à 20 euros, la box à 50 euros et la loot box à, à 100 euros. Le d'un Bulls of Steel, pour ah chaque oui équipe, ça va être d'avoir le maximum de diamants au bout d'un certain temps de partie. L'équipe qui aura déposé le maximum de diamants au centre euh, pendant ces 40 minutes gagnera la partie. Les diamants sont récupérables sur différentes planètes, il faudra les éliminer. Tous les diamants pour toutes les équipes sont à déposer au même endroit et c'est pour ça qu'on va voir énormément de fights sur ce, cette, cette zone centrale pour que euh, bah, les, les équipes puissent la, la gérer et pouvoir aller déposer leurs diamants tranquillement. Quand, il, quand vous recevez un don faites gaffe à votre inventaire vous allez recevoir des lucky Blocks. Ah ouais Lucky Block 2 le Et du coup Et du coup pour faire l'ouverture vous posez le lucky block devant vous okay. <rire> Merci fait... pour les 40 balles hein. oh oh J'ai eu la foreuse oh. Clic droit Putain oh grand, oh oh oh oh oh, il tellement te vite Mais, Mais qu'est-ce tu fais sur ma planète toi Ah bah écoute j'essaye de récupérer de l'argent pour les enfants Ninjax Merci Oh est-ce que attends, on, voir, on va voir ce que tu m'as donné, Lo. On va voir. Moi aussi je t'aime déjà. Attends, on va voir ce que tu m'as donné. Mais le diamant c'est utile bon. C'est quoi alors en fait le... Le diamant c'est les points, c'est le but ultime du jeu Ah putain c'est énorme Ouah wow, mais mec le, le diamant, ça va à une vitesse Non mais, non, ouais. attends, mais, mais tiens, attends attends non, non, non, non, non, non, mais, mais, non, mais les diamants. Mais c'est qui Martin Ponk, là Casse toi de là frère Ça c'est un méchant Martin <rire> <rire> Le nom de DJ Martin pourri Martin Ponc J'ai amélioré tout au max ah ouais Donc okay. là on a plus Donc, besoin d'émeraudes, c'est ça Si, parce que le PNJ qui est tout à gauche, il te donne un diamant contre deux émeraudes. Oh Oh, oh C'est dingue, ça Vas-y, bon bah on y va, Balec hein. Il y a flambi bah, Attends, attends, attends, je, je, je, je, je, balance, je balance des météorites Et Ça ah c'est. Bah, je lui ai, ai fait un pont, puis il en a plus besoin, je pense. Touché Attends, il est en train de... Tu on peut trop y aller au jetpack en vrai! Oui! Tu peux y aller jetpack! Attends, j'ai plus de Mais il y a J'ai beaucoup de sur moi donc. Les roses ils sont. On va droit! Alors nous on est au sud. Je que j'ai eu le délire! Il m'a 7 Il m'a zété On laser! Allez directement 5 Faites moi moi a Kenny! Ah mais ok au centre en fait, tu peux tu peux déposer plus vite! Ok! Go mid! Go mid les gars! Go, go go go, go mid, on est plus, on est plus, go go go! go T'avais raison, il y a diamants dans le sang, C'est génial! Aïe! Bon, ils arrivent, par contre, faut des trucs qu'on vrai tu, tu fais clic droit? Non, non, j'arrive, j'arrive, j'arrive, je vais vous aider. Et il recule, non. il recule, on y va, on y va, on y va! Touché! Le full contact! Ouais, on va se casser, je, je, je morir, pense. À, hein. on va se casser, je pense. À, parce que moi, j'ai un stack d'émeraudes sur moi. Non, mais il y a la hache, c'est pas mieux sur ça Oh, c'est des ouf! Non, non, non, non, épée, épée! Il y a une autre équipe oh, là! Et là, s'ils ont pas un bon save, j'annonce, c'est perdu! Je viens de faire tomber quelqu'un on pareil. Ah Ciao! Oh non, moi je me casse, je peux déposer. Bon. Non! Tu peux voler en l'air, tu peux voler en l'air. Non, mais j'ai plus de j'ai jet... plus de carburant. Ah oh, merde, je suis passé à travers ah aussi. <rire> Hop là, oh, est bien me C'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. Bon, donc, pas les, pas, Ils, pas, ils pas, ont bon. le centre, oh. ils ont le centre, bravo j'ai. Oh. Oh. Okay. Hop! Il est tombé il est tombé, il est... Il est tombé dans le vide, l'ai fait tomber. Derrière vous, il y a un mec, il, il, il est tombé. Derrière vous il y a un Derrière derrière derrière elle attaque. Il ah C'est bon. bon Inox qui est à côté du centre va réussir à développer les diamants. Alors vous voyez la zone là, c'est double diamant. Non non non Inox, faut les garder dans l'inventaire Non, faut les garder dans l'inventaire Inox Il et faut lui. rien faire Alors il a un stack demi de diamants là dans son inventaire. Il faut qu'il faut qu reste dans la zone. Oh, on a un 2v2 qui, qui, qui ah, arrive. Ah le mate d'Inox y est arrivé Le mec d'Inox y est arrivé Flambi qui a fait un kill sur Hugo pas mal, c'est vraiment pas mal. La situation se retourne. On a tellement de diamants déposés sur les Moi j'ai trois stacks aussi. Du coup je dépose. Vas-y je suis là, Martin je Vas-y. Pierre qui est en train de déposer au centre. Et s'en repassait premier. Voilà, il dépose au centre de la partie, enfin de la map ses diamants. Donc voilà c'est du bien, du 6 par 6 comme on le voit en train de monter 6 par seconde. Grandes armes. Hop, Tu mets au dessus de ta tête et tu poses sous tes pieds pour remonter en ligne droite. Oui. C'est lui, c'est lui Martin il t'est arrivé. Ailleurs, la boîte de rapidement. Mais Zera, ouais. laisse-moi tranquille. Et... Je me fais clean up par Zera. Attends, ça c'est bah vraiment mais... un truc, je pensais pas que ça arriverait. ça. Ouais, ouais, c'est le seul truc dans ma vie. C'est multi... pas... le multiversal. Le, pas... le, le plus de dégâts par déjà. Oh là, mais attends, il du monde partout là. Viens, on se barre. Ah ouais, je suis dans la merde, je vais mourir, je pense. Attendez qu'on se groupe, je pense. Alors là, les gars, ça va monter là normalement. Allez, on va. Je vais reparler, moi. Attends mais on est d'accord c'est bien le pvp ah oui. euh, 1.8, là je suis pas en train de spammer pour, pour rien Non c'est le pvp 1.9 Allez les gars C'est <rire> l'heure de donner des dons pour les enfants hospitalisés On, on, va, va. Va. Deux Deux de on a l'équipe jaune qui a 1185 points, donc l'équipe Daipierre qui pour le moment est vraiment très très très très bien Les vaisseaux que vous voyez ici sont très importants parce qu'ils permettent Itino Si c'est bah, un événement qu'ils bah, ont lancé C'est surtout des minerais et dedans il y a beaucoup de minerais Non non non on est avec toi, on est avec toi, il y a Kenny au centre Ouais j'arrive okay. j'arrive Voilà nice. euh, Ça fight du côté de Punk oh. qui est malheureusement décédé Matox qui a été meilleur Et la team verte qui a pris possession du, du centre Clairement alors que Hyper Jim sont en train de, de déposer leur diamant voilà. en deux par deux hein, qui est vraiment Et là, et là, là bon. on voit un duo Matox et Kenny, qui depuis tout à l'heure sont là à chasser les autres équipes pour les empêcher de poser. Vas-y, go go, si go, si go Viens carrément tout au centre, j'ai beaucoup à cure. poser. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup à poser. On a l'équipe bleue qui est en train de remonter. Ouais. C'est fou pour le loin qu'eux qui sont 3 alors que l'équipe verte aussi est en train de déposer du diamant C'est une belle. Allez, gars, gars, au-dessus On attaque Attaque à la base Attaque à la base Non mais est 1200. Mais il m'a tué en deux coups Et je vais péter un boulon là, c'est quoi cette histoire En fait, ils sont tous full stuff et nous on est tout stuff. On arrive avec Nems, on est juste à côté. On arrive au centre dans 10 secondes là, même pas. J'ai encore, encore 4 stacks là donc euh, je reviens. Ouais ça dépose les deux en même temps du coup N'M'aime ça Ouais il nous attaque on... vénère, il nous attaque on, est longue longue. on est On est là On est 4v4 hein Vas-y vas-y vas c'est bon vas-y vas-y c'est bon là bon, Attends là, Il y a encore du chat Euh Attends attends il... je... <rire> Ça fuit ça fuit Ils sont codo Ils sont que deux, Ils sont Vas-y Dems Allez Alors NEMS oh, Il prend la sauce Il prend la sauce C'est du jamais vu dégage Ok je l'ai fait tomber Il va s'envoler Oh c'est la merde Ils sont tous les 5 là Ouais, ils sont tous les 5 là, c'est la merde. Ah, mais Pourquoi ouais. ça marche pas Ok, il faut les faut double pique, ok On est à moins de 10, min 10 minutes de jeu et là, vous vous rendez compte que les diamants sont cachés. On ne sait plus qui est devant. On était, on était devant à genre 150 émeraudes de plus que les jaunes. Si on conserve le centre pendant 9 minutes 40, on a gagné. Il y aura le palmarès de ceux qu on Attends, on est ce qu'on Attends, mais est-ce que plus on est au milieu Est-ce que. Oh là là, au milieu il y a des diamants Oh ta vie elle est chiante Non, il n'y en a pas, faut juste le déposer au milieu. Ah il m'a tué Il a chopé mes diamants Viens oui, on va au milieu on fume tout le monde là pendant 8 minutes Oh putain il est chaud milieu, ah, Allez on y va, ouais, c'est bon c'est la strat, c'est la strat Hypierre a hein, clairement s'envoler jusque la base pour pouvoir aller déposer ses, ses diamants Et, et oui c'est les roses sens. qui sont au centre Mais oui, oui Mais oui les roses qui... On a, a quelqu'un, on, on, quelqu on a un des roses qui est en train de déposer du diamant là au centre ah, Go go go go go Culez Culez Culez Faut fuir Là ils sont trop bien stuff. Tire dans ta tête Ok Terra meurs pas, je t'ai donné tout mon stuff non. Alliance, alliance, Et merde Vas-y au go au centre au centre. Putain, ils sont tous sur ma gueule merde j'ai trop de diamants c'est bon, ah non oh je, je veux pas, je veux, oh, pas deux, je veux pas me battre contre game ah non mais ils veulent cul c'est incroyable hein. oh mais attends mais attends on se fait cross -team dessus je suis en train de focus guild comme un ah un propre, mais bon on mais on non mais pour de vrai on se fait vraiment cross team dessus mais ah what the fuck le le on est tous on est tous là Ouais on <rire> <rire> Oh ça meurt <rire> Je suis pas une seule fois au milieu de la map Suivez Ninja. J'ai plus de 20 plus de carburant donc... Y'a un jaune Y'a hyper qui pose au, au milieu J'arrive, j'arrive, j'arrive Ok c'est fini la carburant oh, Lui il est mort Oh toi t'es mort Toi t'es mort Oh la sauce de digols digols digols. Oh, oh le bordel déposé au centre. de côté. Oh le bordel <rire> au centre Ouais là y'a beaucoup de monde Attention y'a un Guil sur toi En vrai go sur Gil non <rire> Y'a un giga, y a giga fight au milieu, moi je fonce j'y vais oh, oh, tag, oh, Inox tag, inox tag J'ai mon mili, mili, oh, Regarde <rire> là c'est n'importe quoi ici Y'a tous les jaunes, tous les jaunes sont là, tous les jaunes sont là, fais gaffe derrière là Faut qu'on focus quelqu'un Ah je vais mourir J'ai toute récupérer son gems Je dépose moi tranquillement, je dépose Vas-y, vas-y c'est ciao c'est tranquille Ah, lâchez-moi, je vais être Ah, très ils m'ont fumé, ils sont tous au milieu Kenny passe au centre pour déposer, attention Ah, je crois qu'il a pu déposer un peu, je crois. 26 secondes dans la partie, Jimmy est en train de fight contre Inox Tag Y'a même Cullo là Putain, j'ai ai bien aimé avec vous D'effort, d'effort Il m'a fait une charge au sol Ouais, ouais, c'est Il va au centre, Inox va au centre Il va au mid pour Inox, peut-être face à Gil Il reste 3 secondes 2, 1, c'est terminé Attention c'est l'équipe C'est là C'est l'équipe verte, C'est l'équipe verte, C'est l'équipe de C'est nous C'est nous game. Qui nous C'est nous let's C'est C'est C'est nous C'est Okay, euh, des ponts là, N'améliorez na rien, juste mettez dans, dans le coffre et moi je Bien joué Bien joué, <rire> mec Bien joué ah, il a sauté ah, en direct <rire> <rire> Go, saute oh saute, Hugo Saute Non, non, saute non, non, non, pas saute pas mais et, et voilà. voilà. qui a réussi à sauter. Par contre, on a intérêt à gagner cette game parce que là, on s'est pris une clim pas dehors. Hein. C'est parti, mesdames et messieurs, on a Flamby qui est en train de, de glide directement sur une autre planète. C'est une planète de bois hein, qu'on est en train de voir là-haut. 10 000 balles Juste énorme. Euh... Moi, c'était qui Mon préféré de la team. Moi, c'est euh... Zelvac. C'est oh, Zelvac qui est trop joli. Zelvac, c'est le son quand même. Tu part... Les meilleurs partent premiers premier. Zelvac avec l'époque de la Zelvache classique sérieux. Ah la Zelvache. Et maintenant, il fait des grosse conasse si tu veux mon avis. Super, super. Pierre, Pierre. Pas, ouais. Et là, l'équipe Pierre s'envoie. Ça envoie, ça envoie ouais. du 16 diamants à la seconde. Ils sont trois à être au centre. Ne pas être inquiétés. Ils sont actuellement à presque 600 diamants. Ah ouais, Excuse-moi, j'ai plusieurs stacks de diamants sur moi. Pareil, juste je crois. Moi, je suis chaud d'aller au milieu bientôt. Ou, sauf si vous me dites ouais, que les jaunes se sont barrés, mais. On contrôle, on contrôle. Allez, on les fume, on les fume, Et tirez, tirez. tirez. Bon, non, 2 jaunes face à 4 roses. Attendez, l'équipe de l'équipe des roses à qui on, on suspecté d'être un petit peu en dessous. C'est clairement en train d'exploser ça Ok on est bien, on est sûr, j'arrive, j'arrive. Allez allez allez, fais attention, fais attention Frigel touché, je pense Martin faux C'est bon c'est bon Si vous avez plus de vie vous revenez au milieu Non les gars les gars il faut qu'on fight avec les potions de force de Matox et tout. C'est bon regarde, regardez. Allez, allez, allez, allez, on les soulève, vas-y, on y va hop, on pose là, j'ai du rouge blanche. Faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe Matox attaque Attaque. allez on y va! Vous êtes au centre là? Ouais, ouais, on se fight, ouais. on se fight! Ok, je suis là, je suis là, je suis derrière vous, je suis derrière vous vois, je suis derrière vous! vous. Euh, c'est un fight vraiment mini-mitré qu'on est en train de voir avec la POV Spec 4v4, hein! C'est incroyable, c'est un vrai 4v4, hein! Là, le, le premier qui va rester à mort de Potatoes qui ne survivra pas! Reculez, au milieu, ouais. venez au centre! Euh, recule, recule, venez au centre! Recule, recule, recule! recule. Et moi, c'est tellement lent de déposer les diamants là, vas-y! Bah, ici, c'est 2 par seconde, ouais! Ouais, ah, sur ouais. le pont encore! Ah, <rire> il s'est pris <rire> ah, il est mangé, il est tombé <rire> sur la Gap! Grim. Oh les verts, les verts, le milieu! Les verts, les verts! Ah, fait... Ils ah, attaquent, ils attaquent! Ah, c'est chiant, Grim! Aidez-moi sur Hugo! Oh, bah, on, bah, on, je me suis les autres! Ah, je suis mort? Non! C'est incroyable ce fight! On ne pensait pas voir Frigel aussi agressif face à Gap! Hein. Mais il est là! Est vrai, il bien. est là, il met des coups! Frigel Gap qui essaye d'avoir un coup de laser! Fui... Oh, Game ça drop, ça drop! Tombé. La team bleue, s'ils si gagnent ce fight, ils vont pouvoir déposer énormément. Ah oui, parce que là, je pense qu'ils ne sont, sont, sont pas Regarde, train... il y a Samo a... en train ouais, de déposer exactement. là au centre. Les bleus qui sont en train de déposer à côté du centre Iron qui protège tant bien que mal le centre. Voilà, les bleus sont tous en train de déposer au même moment. C'est incroyable ce qu'on voit! Du côté de l'équipe le 600 diamants alors qu'il y a quelques secondes ils étaient ouais. à zéro. C'est une remontée très très violente là hein. 1050 et diamants Et ils prennent la première place Et ils sont en train de prendre la première place C'est incroyable ce qu'on est en train exceptionnel. de voir C'est fou Bravo à l'équipe d'Inox Tag qui pour le moment propose un niveau de jeu incroyable C'est n'importe quoi tous les diamants ça J'ai 5 stacks de diamants sur moi déjà hein. ah, Comme ça on dépose au moins ça et on et... est 32. Ouais j'ai 4 stacks là Inox a pris le bon vaisseau avec de l'émeraude, du diamant et la totale Ils vont pouvoir améliorer leur stuff Pfff. Tue-le Tue-le ah, Je suis au milieu, il jamais... y a Frigel et tout, s'il vous plaît. Mais la putain de base au centre Vas-y Kenny on rentre Il faut le tuer, il faut le tuer là, Il doit avoir masse dire. Kenny barre toi, barre Kenny on va mourir Je peux pas, je peux pas, je peux pas. j'avais rien moi sur moi de toute façon C'est du coup par ah, coup, c'est du 2v2, la première personne qui meurt c'est qui Kenny meurt Bah c'est qu Dès qu'on a fini, on parfait. Sort, parfait. tout le monde sort 20 ouais, ouais, et là, on tente ouais. son en deuxième Attends que ça arrive tout seul Bah là clairement il passe directement devant les bleus ils ont pris la première place Ils prennent la première place et je sais pas jusqu'à combien ils peuvent déposer Là 2300 les jaunes je pense qu'ils ont pris l'avance Là ils ont juste à défendre les jaunes Enfin Marc, ils jouent contre les bleus aussi Allez j'ai plein de diamants là. Là, là. Go Et eh ben voilà, on disait que les roses n'avaient pas déposé depuis longtemps. Et eh ben ils sont en train de déposer les roses. Et les roses ah ouais, qu'on ouais. attendait pas euh, à ce niveau-là vont peut-être d'ici quelques secondes passer devant les verts. Attention, on collé à nous. Ah. Okay, fight, les fight, les faut fight, faut fight, faut fight. Les roses, les roses vous fight, les roses vous fight. Bah, Venez fight, venez fight. Il y a, a les mecs arrivent par contre cette gaffe. Je suis, je suis le mec derrière. Moi j'ai de plus façon, beaucoup de vie là Ok. Faut bah, que tu ramasses, faut que tu le tues et que tu ramasses spécialement. Ça marche bien là pour l'instant. Ah, ah, je suis mort, il y en a qui est l'eau. Qu Allez, Allez j'arrive, j'arrive, j'arrive, je reviens. Hey, pas, attention derrière moi. Ok, j'arrive, les me balance ta fusée, wesh. Comme ça, les autres ils viennent pas. Oh, attends, mais le missile qu'on a vu qui était bien calé là. C'est les roses qui ont balancé le missile. Ouais Mec, si on dépose ça en vrai, on a les rois du pétrole là. Peut-être qu'on se fasse un petit dernier. Un petit raid, ouais. Ils sont présents, les roses. On a les bleus qui vont reprendre la première place. Eh, ouais, regardez l'équipe d'Inox qui est en train d'avancer. Oh, le petit lance-missile, ça les agro ça les agros, c'est les verts Avec Juice, avec get, avec Matox, avec Grim Allez go fight, go fight hein bah, on fight, hein, mais on, on va mourir. Ils sont, ils, sont, ils sont genre 6 plus 6 comme tout, quoi. Qui se fait Gog Le Zerator, lui qui est en train de caster. D'habitude, là, il est en plein milieu du front. Il est mort par Liliang. Magnifique. Position. T'as vu, il y a 4 stacks de diamants dans l'inventaire d'Inno. C'est incroyable. Il faut les déposer maintenant. Ok, okay. j'ai eu 8, milliers, 8 stacks de diamants. Moi, je peux y aller au centre. Là. 8 stacks yeah. de diamants. On est dans les 10 dernières minutes. Le dernier quart de cette game. Les diamants sont désormais cachés. Et là, la stratégie des bleus, je pense, c'est de rester au centre. Tiens, on dépose. On dépasse dans notre coin tranquille Go go go go ouais, ouais, ouais, on est tous simplement aujourd'hui deux moi Ok j'avais attaqué au hasard j'attaque au hasard C'est le fight de l'année qu'on est en train de voir ici On a les roses, les bleus, les verts, les jaunes On a tout sont le pas monde. là Et les jaunes sont en train de déposer tranquille ils, ils, ils laissent faire le, faire le fight Ils ont totalement raison parce qu'ils vont venir à la fin Il en restera trois joueurs d'une équipe Mais ils sont sur leur euh... diamant là enfin, Ils sont sur leur diamant ouais, hein. Fumez les fumez les Allez, reste 8 minutes Alors là on perd pas ça hein Et regarde les bleus qui ont comme ils stratégie de protéger centre sont toujours là. Ah ouais, c'est les jaunes justement on leur tire Et dessus depuis tout à l'heure. non parce qu'ils ont vraiment beaucoup de diamants. Vas-y on se dedans Vas-y go. go go go go. Je suis là, oh, je suis là. Go vais, go go go. Tu as plus de dange. Vous avez des jaunes là. D'accord. Ah, bah gauche le truc des jaunes, venez ça par là. merde. On était pas loin en fait. Vous avez tué deux, vous avez tué deux Ouais, il est là. Non, il est tout seul. Ouais, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Go me near. Ça va pas ça. bon. C'est légal. Non bordel. Oh bon, venez, on l'entend à la base en clean vas y allez-y, on clean. Ah ouais, mais vraiment ça, c'est comme une road en fait. Ok. Oh, il y a plein de jumps, il y a plein de gems on a chopé plein de gems là. En vrai, je pense qu'on est bien là. je pense qu'on est pas mal. Faut juste qu'on que les 4 minutes, mais on est bon. Ah mais go, go, go On y va, on y va Tiens Tiens, toi Eh, tu l'es Vas-y Eh, je vais te un coup, toi Oh putain J'ai snipé Grim, j'ai snipé Tu l'es Oh c'est ses amants oh il en a plein Je Fuis, fuis, fuis, thérapie On l'a eu Mais qu'est-ce que vous faites là Battez-les ah, ouais, On pas nul là On s'est fait choper en Oh coup. on c'est des On teste Allez on teste, on teste, à l'appel. foreuse, foreuse Let's go j'ai deux stacks de diems, ils S'ils arrivent à prendre possession du centre et à tous poser en même temps, regarde, on a Kenny qui va rester au centre, qui dépose en 6 par 6 Oh non les gars, oh non. Non, ils, ils veulent les déranger, mais faut pas déranger les roses, ils sont là. Ah genre, oui, bon. laissez-les les roses déposer ah, Ils doivent être en panique là Ouais go go go go eh, Vas-y, pose des blocs, pose des blocs, bien sûr il y, a, il y a aussi les bleus, il y a aussi les bleus Y'a jeune qui pose au centre. Ok, go centre, go centre, go centre, go centre Jimmy Boy, Jimmy Boy, que pas C'est bon fight au ah, centre C'est parti, c'est parti, c'est parti Il y en a qui stack derrière, il en a qui tag Voilà Ça tue, ça tue J'arrive je fonce Je sais pas s'il si a fait ma tout là. OK, tout il est mort. mort. Il veut quoi lui Derrière derrière, il y a, y a encore il y a encore du monde. Zérato Arrête Allez, j'ai tué ton point directeur, tu vas faire quoi <rire> Redescends là pour moi. Voilà, On retourne au centre, on retourne au centre, les gars, il y a du fight à voir. On les empêche de poser On tourne au centre, j'ai systématiquement de son côté des pauvres. Pose pose pierre, on s'en occupe. On s'occupe des verbe. Gomie, gomie, gota OK. Le mec il j'ai plus de vie. Tu as plus de vie. c'est la méchante. Il va diamants je pense. Ah il a des jams, là, du c'est du c'est du ça. Les bon. gars, nausée, let's go <rire> Let's go On tue, on tue. tue okay, Ah c'est tu. fini let's let's Aller. Alors J'espère, J'espère, j'espère, Ça passe. Allez, on on va. On, va voir. Voir. on va voir, on va voir on va voir, on te choue, on te choue, on C'est pas on était pas Moi je pense, chaque fois qu'on a deux stacks, on rend. À mon avis, on fait deux stacks, on rend, deux stacks, on rend, deux stacks, on rend. Après, Un honnêtement, c'est la team la plus divertissante <rire> ici, je tiens à le dire. Tous les autres, c'est des tryharders à la con. Pas coup. compliqué bah ouais. en même temps, vu le team en face. Allez, c'est parti Wouah je, je veux... 15 000 balles L'épée niveau 2, tu vois. 15 balles, c'est fait. L'armure, l'armure, c'est... Allô Non, pourquoi <rire> Okay, c'est Fares, c'est bichard. bichard Dégage go, de là, Bichard Comment ça, dégage de là Je suis le meilleur ah, joueur de bichard, votre équipe Dégage, Bichard, bichard t'es puant Tu me dis, s'il faut casser, je casse, hein tu me dis. Hein. Bah oui, vous casse, casser. Vous êtes dans quel Béla Bitta, là <rire> Ouais, la mini ouais, let's go <rire> on est parti en soirée, ouais, les gars! Let's go! Faut vraiment qu'on pose au centre parce qu'on a perdu trop de temps. La dernière fois, on avait perdu genre 5-10 oui, minutes. Oui, oui. Salut. Salut. Ouais. Allez, c'est parti, on va au milieu ou non, non, pas? Non, non, y'a des gens au milieu, on va rester oh là tranquillement. Okay. On là. y va pas. Je regarde les violets, ils posent tous. En poussent. fait, juste les gars, rendez, rendez vous au diamants. Comme ça, si vous mourrez, c'est pas grave. On a Jake ah. Infini dans en tout cas, je suis C'est à fait C'est qu'un Oh non, mais y'a y a eux qui sont là ah maintenant. Ils ont 1155! Osef, en vrai de Frigiel, hein. Aux hein, vraiment Ozef, Ozef des de de fights, aux des fights. Fais chier, game là, dégage là Les jaunes n'ont pas posé un diamant, mais ils en ont réserve. Maintenant, ouais. est-ce qu'ils vont réussir à arriver jusqu'au centre pour les poser? Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Merci. Oh, wow, wow. oh c'est quoi oh, ça? Ils Mais qui tu? que Mais pourquoi t'as fait ça je, pas, ça? je sais pas, ça a cassé quoi, pas. Je pas qu'on allait voler. J'ai l'impression que l'équipe bleue, même si sur le papier, ouah, wow, le nombre de diamants. Mais c'est incroyable! C'est l'équipe la plus assidue. C'est vraiment l'équipe qui la donne le plus. Ah, mais de ouf! Vous êtes au centre ou pas Ouais, ouais, venez ouais. nous. Hein. Attendez juste Daïve que la pluie de météorites se termine et vous pouvez Daïve aller. Allez oh. Deux, ah oui, c'est un c'est le cube Deux, les deux, c'est le cube C'est le cube Je les dégage Kill Deux, les deux, les Les gars, j'ai tous les diams J'ai tous les diams, j'ai besoin d'être tout de suite. Oh, il vaut mieux que je vienne piou-piou et je continue à miner. Oh, let's go, il y a plein de samples, on sera pas mal C'est bon, on a pris un peu Regarde, regarde ce qu'il y a Oh regarde ce qu'il y, y a, une boule qui est apparue. Ouais, Mec, ouais, il y a une y boule avec le. Oh il y des boules de dioxyde, il y a des boules de dioxyde. Ah, hein. Là, faut qu'on aille tous au centre vraiment. Ah ouais Ah oui, il y a des tirs de ouais, diamant ouais, ouais. qui viennent de Pop. Genre, littéralement, C'est juste du diamant. Oh, ouais. Oh, ouais. Juste du diamant oh, oh, ouais. diamant. Oh, ouais. oh, ouais. diamant x2 reviens, reviens, Let's reviens. go mine, mine les gars Il a, a pas grand monde au centre. Et là, ils récupèrent ça. C'est le moment. Ça, c est c est ils appellent leur mate et ça Ils dépose. Mais on va faire 10 000. On va faire 10 000. Beaucoup instant les gars, continue. Ah je vais me sentir, les amètes Mais là on fait 10 000 là mec, hein. Au moins, hein. Genre là pour te dire, en deux minutes, je me suis fait 6 stacks de diams Le Pika no, on va faire beaucoup de avec la petite musique au fond! <rire> <rire> on va parler de balles steel aujourd'hui! Mode de merde! Oh. Il a un inventaire full diams, vraiment! Oh la la, Inox tag! Il là... faut déposer! Rendez et barrez-vous! Là, là il avait par contre! Moi je vous le dis, on fight jamais! Oh c'est le mot! Oh c'est un fight super important! Attends, non! Alors là faut pas mourir! Oh, Alors là faut aïe pas mourir! Je aïe. marche, je marche! Bah moi non, je pas Non, non, restez, restez, restez, restez, restez, faut les quitter. Bah, ouais, mais force. on peut pas en fait. Il enfin, y a tout le monde qui arrive même là, hein, en vrai. Non, on va se bah se on se, bah oui, se casse, on se Bah, oui, on se met juste là, Il y a bah là, le gap tout. T es, t es ouais. là, là, y a Hop là, si j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 5 stacks de diamants, mais moi je suis tombé dans le vide donc il est à mort. Ok, gap arrive. Je redépose, redépose, redépose. Allez, encore, encore. Les jaunes ont récupéré pas mal de diamants sur les mates d'Inox, du coup. Pas les siens, heureusement. Ok, alors aussi. Là, c'est le moment d'aller clean. Parce que les jaunes ont pas pu tout déposer. Faut qu'il aille déposer il est pas peur. tout seul. On hein. est oh, bien non. Il est en train de poser tous les euh, tous les bleus, je crois. Ouais. Allez, go. Juste il est là. Il fait des allers retours sur le. le ah, la fausse barre. La fausse barre. Admicheur. Non. Il y a eu la potion d'évitation. Il... Il... Un mort, un mort. Ouais. Oh. Oh, oh, oh, tous les diamants, tous les diamants. Oh vas-y, vrai, c'est bon, c'est bon. Bah voilà. Alors là, c'est la fin de la game. Là je pense que. Là c'est la fin de la game parce que les jaunes ont tout. Non mais je suis cool, je suis. J'ai pas de Allez Frugel qui est blanc et qui dit là sur ses lives. <rire> oh, il y a des poules ah oui, qui b... qui <rire> de lucky bloc! Il Oh là Moi je vais chercher les poules j'ai la gerbe, j'ai la gerbe! Oh la oh non la la la non la la la arrête, la la la la la la la la la la Non oh Tous les trucs, genre, surtout les missiles et tout c'est vraiment fort les la la la la la la la euh, les amis, c'est perdu. Oh, ils, perdu. ils ont tout activé! Mais what the fuck, la game? <rire> ah, ça passe pas, ça passe pas! Kenny! Viens <rire> te battre, Kenny! On arrive, mesdames et messieurs, sur la fin de la game. On est plus du tout dans, une, dans un contexte épique. Cependant, on a un fight qui est en train de se, débrou ouais. se débrouiller là-haut. Désolé pour Ok, ok, ok, j'ai des stacks, de j'ai des stacks, j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive. plus de mais, mais euh, ça régale. Attends mais y'a trop de gens là Sinon on a Guil qui est en train toujours de déposer les diamants, il va attendre pour du c'est toujours les jaunes qui déposent là Oh regarde ils sont mal. Ils sont off Ils sont emballés quoi Oh tu veux qu'on vole ensemble Encore plus Non Tu veux qu'on vole encore ensemble Viens Non, c'est par là. Raté. Linux. C'est Inox, tag. On est à la fin, 16 580 euros récoltés, on passe sur la POV d'Iron qui va faire tant bien que mal son mieux pour... Mais non mais... Oh non mais... faut Faut faire attends attends non, Attends, attends, attends, attends, reviens, reviens, ah ah ah Il ah ah ah ah Il ah ah ah Waah, <rire> Let's go Il <rire> plein de goodies. C'est un terracid qui est en train de se balader alors qu'on a Gil et Fucano qui sont en train de se faire des bisous en les regardant. Regardez voilà, <rire> Allez, ça s'embrasse, ça s'embrasse, oui. hein, oh, clairement. C'est en train de s'embrasser. J'ai fait alors, une danse avec Gil à la fin. Suspense. Oh le oh, suspense, suspense. est insane Oh là, c'est sûr, on a gagné. Ouais, ouais, gagné. C'est ouais, nous <rire> les gagnants, c'est nous. C'est sûr, c'est le grand gagnant. La dernière partie et bien évidemment l'équipe jaune. Bravo les gars Bravo à l'équipe jaune, qui sont grands gagnants ouais. voilà. C'est pour les enfants, 8000 8000 oh, Une ouais, hein, quatrième, franchement je suis un peu plus <rire> Oh merde En vrai, close <rire> les gars, hein. close hein. Merci, merci, vraiment du, du fond du cœur, vraiment Bravo Bravo 16620 euros, bravo tout le monde <rire> Bruno Bruno Bruno Bruno, Bruno, Bruno, Bruno. Bruno. Bruno. Bruno. <rire>